Les plus beaux endroits visités en Espagne, la Rambla, la Plaza Mayor, le Real Alcazar, la Sagrada Familia, le Musée Guggenheim, Ronda, l'Académie de Sicodovie, le Volcan la Cathédrale de Saint-Jean de Compostelle et enfin le Palais Royal de Madrid. Ce complexe faisant à la fois Office de palais et de forteresse se trouve à Grenade, en Andalousie. La Alhambra est un édifice exceptionnel qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il planter sur un plateau qui domine Grenade. Non seulement la Alhambra vous mettra plein les yeux, mais sa visite offrira également de splendides par sur la ville. Classé à l'UNESCO, la Alhambra est un palais d'architecture islamique. Parmi les plus beaux d'Espagne. L'intérieur des bâtiments spontanés, tout comme les délicieux jardins verdoyants, agrémentés de fontaines de style médiusal avec de grandes mosquées de Cardo, la hambra et la vestige de la présence du monde est musulman en Espagne. Il est conseillé de réserver ses billes d'entrée pour le de quota de visiteurs quotidiens fixés par les autorités. Autrefois, le centre du Vieux Madrid, la Plaza Mayor est l'un des lieux publics les plus connus et fréquentés de la capitale espagnole. Touristes, comme habitants, viennent s'y promener, faire du shopping, y déjeuner, etc. La place fut construite vers les années 1600, d'environ 13 000 m². Cette place rectangulaire se distingue par l'uniformité de l'architecture des bâtiments L'entour. Accessible par neuf entrées, la Plaza Mayor, entièrement piétonnée, constitue le poumon battant de Madrid. Real Alcazar est un autre témoignage le plan du sang de la présence mort en Espagne. Situé dans le centre de Séville, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO se distingue particulièrement de ses jardins au plein avec des arcs, fontaines, palmiers, etc. Il s'agit d'une site idéale pour se plonger dans l'histoire de l'Espagne, mais aussi pour se promener dans un oasis de sérénité au cœur de Séville. Le palais fortifié d'Alcazar à Séville, construit au XIe siècle par son architecture électique. L'édifice religieux a beau être non achevé, il est l'emblème incontestable de la ville de Barcelone. La Sagrada Familia est l'une des nombreuses empreintes de l'architecte de Zini Gaudi. Démarre en 1982, le chantier se poursuit de nos jours. L'église devrait être enfin achevée d'ici une petite dizaine d'années. Malgré son caractère inachevé, il est possible de visiter sa Sagrada Familia, grimper au sommet de l'une de ses nombreuses flèches vous permettra de bénéficier du Parlement saisissant de Busses Barcelone. Il est conseillé de réserver vos billets afin de ne pas faire la vie. À Barcelone, la Sagrada Familia est le plus beau exemple de leur renouveau Mad in cet architecte catalan qui a marqué la vie. Son style unique. Le Musée Garden de Bilbao fut unique en 1997 par le roi Jean Carlos Ier. Il se distingue tout aussi bien par ses collections que son artistique unique au monde. Cette structure métallique faite d'énormes plaques modulées de titane et de verre a été spécialement conçue pour capturer la lumière du soleil. Lorsque vous aurez fini de photographier ce bâtiment en combien photozénique vous pourrez admirer à l'intérieur une collection d'art contemporain et moderne qui inclut des œuvres de Richard Serra et son serpent de 100 mètres de long. Zefkans ainsi que d'autres d'artistes basques. La petite ville de Ronda, située dans la province de Malaga, est célébrée par son architecture et la situation spectaculaire, au-dessus d'une gorge, elle parle. celle Ceci sépare la vieille ville de la Ronda moderne. Un pont. Pierre assure la jonction entre les deux. Cela dit, cette petite ville dispose également d'une tradition culturelle importante. 5 septembre, le fiera Corrieza, d'une des fêtes les plus pittoresques d'Andalousie, a lieu. 14 km long jusqu'au 21,5 m de haut, c'est à la Ségovie que l'on trouve l'Aquedoa en haut le mieux préservé du monde. Construit dans le courant du 1er siècle, l'Aquedoa a semé de l'eau fraise en province de la rivière Ferio à la ville Ségovie. Si le déplacement est lié, un ne suffit suivi par l'Aquedoa, Ségovie dispose de bien d'autres atouts dans sa mousse. Son sateau et sa Kadiqara font partie de visites immanquables. De cette petite fille située non loin de ma Le volcantier de l'île Tenerife est ni plus ni moins le plus connu flanc de l'Espagne. Son sommet étant à plus de 3.600 mètres d'altitude, il vous faudra de bons ans pour atteindre des cimabies. Mais rassurez-vous, une route permet de monter jusqu'au jusqu'à 2.300 mètres. De là, vous pouvez garer votre voiture de location et prendre la télécabine pour allier le sommet du volcan au presque. De là, il reste 8 minutes de marche pour couvrir les 200 mètres restants. Les environs du Tied sont protégés. Ils forment le parc national de Tied, un site naturel classé patrimoine mondial de Moscou depuis de 2007. Attention, l'accès au sommet est limité à 200 personnes par jour. Il faut un permis spécial gratuit pour faire la partie des élus. La cathédrale de Saint-Jacques de Costopène est le terminus des Berlin. Après leur long voyage, ceci, on récompense par la contemplation de cet édifices spectaculaires, souvent situés, en temps que chef d'œuvre de l'architecte romaine, La cathédrale de Saint-Jacques-de-Camportel en néanmoins un, un savant mélange de nombreux styles néo néoclassiques, baroques, etc. Cela explique par elle, les nombreux travaux d'agrandissement dont elle a fait d'objets au cours de son histoire. La cathédrale se caractérise par ses «certains » de statues qui représentent L'Apocalypse. Le Palais Royal de Madrid reste à ce jour la résidence officielle de la monarchie espagnole. Mais dans les faits, le palais n'est utilisé que pour la cérémonie protocolaire. Vous aurez tout donc le loisir de visiter son importuné de roi Philippe IV, qui vit avec sa famille dans le plus modeste palais de Zürzela, situé dans la bulle de mardi la salle du trône, les jardins, la salle des banquets. l'accès est limité ou presque. Attention tout de même à ne pas débarquer lorsqu'une visite ou une cérémonie a lieu, dans ce cas le palais est fermé.